Voilà, j'ai pensé que ça pourrait être pratique de vous faire un petit topo sur les styles de widget que vous pouvez appliquer dans votre projet. Donc, à quoi ça pourrait servir C'est un peu comme les styles dans un document Word. Et donc, vous voyez, si je place, par exemple, mon entête sur la page, et je lui donne bon en entête, donc, mon euh, entête de... Page Et ensuite, euh, ben, c'est pas exactement ça le format que je veux pour l'entête parce qu'en réalité, ce que je veux, c'est que euh, j'ai décidé que je vais utiliser le Times New Roman. Alors, à la limite, c'est un peu une entorse à la règle générale de ne pas utiliser des polices serifs sur Internet, mais ça peut encore passer pour des titres ça permet de faire un peu un effet journal bon j'ai toujours trouvé que le noir c'est un peu brutal comme couleur donc on va faire un gris foncé admettons un peu comme, comme ça par exemple voilà donc ça c'est un peu plus cool et j'aimerais bien que ce soit souligné ça c'est pas mal aussi et on va mettre un peu plus de blanc bon, autre on fera ça une fois et, et puis, tiens, un peu plus grand aussi. 32, ce n'est pas tout à fait assez grand. Voilà, 30. Oups. Alors, on a choisi l'ensemble, donc on est à 36. Voilà. Donc, voici ce que j'ai décidé d'utiliser pour euh, mon entête euh, numéro 1, niveau 1. Et assez vite, je vais trouver que faire ça sur chaque page, ça commence à être un peu fastidieux. Il doit avoir une façon plus facile de faire. Donc, euh, c'est effectivement le cas. Commençons sur une page propre. Avant de mettre en tête, on va changer le style par défaut du widget. En utilisant l'éditeur du style de widget. Je choisis dans les valeurs par défaut et vous voyez toutes les différentes formes de widget qui existent par défaut. Donc, moi, c'est le H1. Que je vais sélectionner. Donc, on va dire que la police, c'est Times New Roman. La taille, c'est 36. Euh, c'est souligné. La couleur, eh bien, c'est ce joli gris-là. Et je crois que c'est l'ensemble. Vous voyez qu'il y a pas mal d'autres... Euh, vous pouvez changer pas mal d'autres éléments, hein. Et donc, euh, je clique OK, et la prochaine fois que je vais tirer ça sur mon, ma page, et voilà, c'est formaté exactement comme je veux. Donc, ça, ça marche très bien pour tous les types de widgets par défaut, mais on peut aussi créer ses propres styles personnalisés. Alors, là, je vais faire un peu une entorse, parce que je vais parler de quelque chose que je vais vous montrer plus en détail plus tard. Je vais créer un style pour mes icônes. Donc, les icônes, je les prends dans la table des caractères, dans une police d'icônes que nous avons préparée exprès pour nous, le DGFIP usagé. Et vous voyez que, donc, ici, j'ai une icône, qui correspond à la lettre majuscule P. Je vais le sélectionner, je le copie, et ici, je le colle. Et vous voyez qu'il s'est collé dans une étiquette par défaut. Bon, Ce n'est pas très intéressant parce que c'est trop gros. Ce n'est pas la bonne police. Je choisis la police DGFIP usagée. Je le fais nettement plus grand. Hop là, et voilà. Voilà donc. Alors, euh, tout ça, c'est assez fastidieux de répéter à chaque fois, d'autant plus que c'est pas vraiment la couleur que je veux. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais créer un style pour mon icône. Je reviens dans le projet, je reviens dans l'éditeur du style de widget et je vais créer un style personnalisé. Donc, je vais dire que je vais ajouter un style. On va appeler ça icône. Euh, icône, oui, d'accord. Donc, la police, eh bien, c'est la police des icônes. Euh, si je ça, il est là. Euh, la taille. Et eh bien, on avait choisi 48, mais c'est un peu petit encore. Je crois que je vais choisir 60. Ça semble être une bonne taille. Et alors, la couleur, la couleur, la couleur de la police. Et eh bien, la couleur normée en noir, c'est euh, 29, 29, euh, 28, 28, 2A. Mais... Je vais dire que moi je suis dans un cas particulier parce que je suis en train de réaliser des écrans pour une domaine. et Je vais appliquer la couleur de la domaine. Bon, je choisis un peu au hasard, il hein, faut dire, mais donc on va choisir un vert comme couleur de la domaine du domaine. Et voilà, j'ai maintenant un style d'icône et Maintenant, ce que je peux faire, c'est j'applique par défaut mon style icône. Donc, euh, vous voyez, ça, c'est pas mal. Je vais en faire un autre, parce que juste, ça me plaît, je dois dire. Euh, Mettons un autre, une autre mm. icône. Si je reviens en arrière... Voilà, l'icône de document. On va sélectionner ça. On va la copier. Et puis, on revient ici. Et maintenant, je vais choisir une style avec un fond un vert et une image blanc. Donc, on va aller dans le projet, Éditeur du style du widget. On va dupliquer celui-là. Ah, très bien. Icône fond, fond vert. Euh, la taille de la police, tout ça, ça reste pareil. Donc cette fois-ci, la couleur de la police, ça va être blanc. Et par contre, euh, la couleur de fond va être vert. OK. Donc maintenant, on prend l'étiquette sélection, et on fait CTRL V, et on applique notre style, et voilà, une icône blanc sur fond vert. Magnifique, n'est-ce pas